Hey, hey, hey, hey, hey, le baïzo c'est seulement sur Evangile Hit Music, ça flingue zére. Babang bang panks boi It sounds like music. Monique sous l'oreiller, ego tu sais comment c'est. Bah ouais, ego, T'es sorti de si bougie, tu sais même plus comment c'est. Dans ces petits papiers, depuis que tout est commencé, me suis trop éparpillé, la hure tout s'est commencé. Élastique et violet, rappeur ne fait que la romancer. Mieux vaut la fin d'une chose que de la commencer. Dans ces petits papiers, depuis que tout est commencé, me suis trop éparpillé, la hure tout s'est commencé. Élastique et, et violet, rappeur ne fait que la romancer. Faites hey. chose que hey. t'as commencé Brolic sous l'oreiller, Igo tu sais commencer. Sur le raté, il est midi, la partie a commencé. T'es sorti de six bougies, tu sais même plus comment c'est Négro pour, pour se refaire ne c'est sur quel pied danser AK-47, mmh. va qui veut concurrencer Les gyrofarmer mmh. cette fois c'est les ambulanciers L'occasion fait le larron, Ego tu sais comment c'est La pas, pas du gars c'est ce qu'il est C'est pour à recommencer C'est le mandat de dépôt La hurque du pipo Open grave de l'écho J'avais goye sur le déco J'ai perdu flas les négros Perdu le tempo La hurque du pipo Open grave de l'écho Beaucoup de connaissances sur eux Je ne peux compter Allergique à mon passé, nécro préfère avancer. La pénale de Jésus-Christ, ils sont décontenancés. C'est avec ta parole ego que tout a commencé. Hey, dans ces petits depuis que tout a commencé, me suis trop peu pied. La hure, tu sais, commencé. Elastique et rappeur ne fait que la romancer. il vaut la fin d'une chose que de la commencer. Depuis que tout est commencé, je me suis trop éparpillé, la tout s'est commencé. Élastique et ne fait qu'à romancer. Mieux vaut la fin d'une chose que de la commencer. J'ai course à mener, personne ne peut stopper ma lancée. Il m'a changé, mais toujours aussi peu recommandé. En lui toutes choses sont nouvelles, anciennes sont passées Pharisien ne câlin que négro en dimanche Les derniers seront premiers à être récompensés Paradis ne s'atteint pas avec talons compensés Je n'ai tournante dans ma cheboue cette fois avant de jacasser La parole c'est avec elle que tout a commencé